Antoine, quel type de voix est-ce que j'ai C'est une question que je reçois souvent des chanteurs qui me suivent et je te propose d'y répondre ensemble. Aujourd'hui, c'est le thème de cette vidéo. Alors moi, c'est Antoine, tu l'as compris, je suis coach vocal et je partage sur cette vidéo plusieurs fois par semaine des tutos, des astuces et des conseils pour mieux chanter. Alors, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche, tu recevras ainsi des notifications à chaque fois qu'une nouvelle petite pépite sort sur cette chaîne YouTube et à chaque fois que je suis en direct puisque je fais également plusieurs fois par mois des lives sur cette chaîne YouTube et ce qui nous permettra de communiquer puisqu'il y a un système de chat et tu pourras me poser tes questions auxquelles je répondrai avec grand plaisir. Alors quel type de voix j'aime En fait, la question c'est quelle est ma classification Alors, tu sais qu'il y a différentes classifications. C'est une classification qui est utilisée euh, dans la musique euh, ancienne. Alors, quand je dis musique ancienne, c'est-à-dire que ce n'est pas la musique amplifiée. Euh, et c'est une classification, alors je vais te la détailler un petit peu. On va commencer euh, par les femmes. Alors, la voix la plus grave euh, chez les femmes, on l'appelle la voix de contralto. On a ensuite euh, la voix intermédiaire qui est la voix de mezzo-soprane. Et on a la voix la plus aiguë qui est la voix de soprano, ou soprano en italien. Donc, tu vois qu'on a une classification là, à trois étages chez les femmes et en fonction eh bien, de la manière dont on chante, on va pouvoir se répartir, mais je t'en reparlerai juste après. Chez les hommes, on a une classification qui est un petit peu plus étendue. Euh, la voix la plus basse, eh c'est tout simplement la voix de basse. Ensuite, on a les hommes qui chantent en classification baryton juste au-dessus. Et enfin, les hommes qui chantent en ténor. Donc là, ce sont nos trois classifications qui sont euh, parallèles euh, à celles que je t'ai expliquées pour les femmes. Mais on a ensuite deux autres voix qui sont encore plus aiguës. On a la voix de contre-ténor et on a la voix ensuite de haute-contre où là vraiment ce sont des voix euh, très, très, très, très, euh, très très très aigu. Et euh, du coup, cette classification, donc tu as vu qui est euh, différente chez les femmes euh, et chez les hommes, euh, eh bien, elle va nous permettre du coup de, de, de classer les gens, si tu veux, par catégorie. C'est-à-dire que si tu postules, par exemple, pour un rôle à l'opéra, euh, on va te dire, eh bien, voilà, le rôle de Manon dans tel opéra, eh bien, euh, pour le rôle de Manon, c'est un rôle de mezzo-soprane. Ça veut dire que tu dois pouvoir chanter de telle note à telle note, et là ça veut dire que tu pourras tenir un rôle de mezzo soprane Maintenant, si tu es un homme euh, et que tu veux prendre un rôle d'une voix basse, eh bien, ça veut dire que tu vas pouvoir devoir pouvoir descendre jusqu'à une certaine note qui sera dans la classification des voix basses. Alors, ça c'est très pratique si tu veux. Ben, pour euh, arriver au bon endroit. Donc c'est pareil, si tu, si tu vas dans un chœur, euh, voilà, tu pourras te classer euh, en fonction de, de comment tu chantes. Tu pourras aller dans le pupitre euh, des voix les plus aiguës ou dans les, le pupitre des voix, des voix basses. Donc ça évite de perdre du temps, euh, de, de, de s'arracher les cheveux, de dire ⁇ Ah oui, mais alors là, je n'arrive pas à chanter telle note, mais là, donc du coup, la partition, je ne peux pas la faire en entier. ⁇ Voilà, si tu connais ta classification, ça va te, donner service, te rendre service. Pardon. Alors, le chef de chœur... Il peut t'indiquer aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'il peut t'écouter, il peut vérifier qu'un piano. Ça, tu peux le faire aussi. Alors comment tu peux faire Tu tapes sur internet tout simplement classification des voix et tu vas tom tomber sur une image avec euh, les, les touches d'un piano et ça va être marqué, tu vas voir des petites gommettes en fait. C'est-à-dire que par exemple pour les voix basses, tu vas voir qu'une voix basse peut chanter toutes les notes du piano entre telle note et telle note. Tu vas voir une plage de notes. Et tu verras qu'une voix de ténor, par exemple, va chanter plus aiguë et chantera une autre plage de notes. Alors, si tu connais un peu la musique et que tu as un piano chez toi ou une application piano, eh bien, tu peux t'amuser à utiliser ça. Est-ce que je chante jusqu'au La 4, au La 5, au La 3 euh, Ça va te permettre, du coup, ben, de, de te situer. Et ça, c'est ce que ferait un, un chef de chœur quand il va te recevoir il va te demander de chanter une note grave, une note aiguë avec tel type de son et euh, bah, tu vas pouvoir t'étalonner par rapport à ça. Maintenant, j'ai aussi une petite astuce, c'est d'utiliser le vocaliseur. Le vocaliseur, qu'est-ce que c'est C'est une petite application gratuite euh, qui se trouve sur téléphone et qui se trouve aussi sur internet. Alors, tu vois, si, si, si ce genre d'astuce euh, t'intéresse, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis parce que là, tu vas leur euh, donner un, un grand service parce que s'ils se posent la question de Savoir quel type de voix ils ont, ils vont pouvoir le faire grâce à cette vidéo et grâce à toi qui leur aura partagé. Alors le vocaliseur pour le trouver c'est tout simple. Tu vas sur internet, tu tapes sur ton moteur de recherche préféré, je teste ma voix. D'accord Et le site en fait va s'appeler je teste ma voix tiret le nom d'un laboratoire pharmaceutique qui commercialise des pastilles pour la voix et ensuite .fr. Mais si tu tapes tout simplement, je teste ma voix, tu vas tomber sur ce site. Alors comment ça va se passer C'est un site qui est complètement gratuit. L'application existe aussi sur téléphone, Ça s'appelle le vocaliseur. Et on va te poser la question, es-tu un homme ou es-tu une femme Puisque bien sûr, vous n'allez pas vous situer sur les mêmes plages. Ensuite, une fois que tu as sélectionné ça, le vocaliseur va te demander d'accéder à ton micro. Donc là, il va falloir que tu lui donnes l'autorisation d'accéder à ton micro. Pourquoi Eh bien, Parce qu'il va vouloir enregistrer ta voix. Ensuite, le vocaliseur va te demander de chanter la note la plus grave que tu peux chanter. Tu vas t'enregistrer, tu vas faire valider. Si jamais tu as raté ou si tu penses que tu peux faire une note encore plus grave, eh bien, il suffit de cliquer sur réenregistrer et tu pourras à nouveau repasser le test. Et Ensuite, le petit vocaliseur va te demander de chanter la note la plus aiguë que tu peux faire. Alors, tu vas faire cette note, pareil si tu te trompes, si tu penses pouvoir faire une note plus aiguë, tu peux réenregistrer et ensuite tu fais terminer le test. Là, le vocaliseur va prendre quelques secondes pour réfléchir et pour analyser les fichiers son et en fonction des enregistrements que tu l'auras donc réalisé, il va pouvoir te dire, eh ben voilà, ta voix est plutôt Ténor, ta voix est plutôt contralto, soprane, mezzosoprane. Il va pouvoir te classer. Alors attention, c'est un test si tu veux euh, qui n'est pas non plus une rigueur parfaite parce que pour chanter dans les différents pupitres dont je te parle, il ne s'agit pas de le faire avec n'importe quel type de voix. Hein, si tu chantes dans les aigus avec le son d'une souris, euh, oui, ça va être une note très aiguë, mais pour chanter, on ne peut pas utiliser le son d'une souris. Pareil dans les graves, si euh, ta voix se déforme euh, tellement, euh, tellement tu la tasses dans les graves, là c'est pareil, ce n'est pas une voix que tu vas pouvoir utiliser pour chanter. Donc ce test est à, à valeur d'indication, mais c'est quand même pas mal du coup pour te situer euh, dans les différentes plages de chant. Et c'est un test encore une fois qui est complètement gratuit. Donc voilà une petite astuce que je te donne aujourd'hui. Alors si tu veux aller plus loin, si tu veux euh, commencer à travailler ta voix, si tu veux mettre en place déjà les, les premières bases euh, de, du, du bien chanter comme j'appelle eh bien je te propose d'accéder à une vidéo que j'ai enregistrée spécialement pour toi. C'est une conférence que tu vas pouvoir recevoir directement dans ta boîte mail. Alors, il te suffit de cliquer dans la description ici de cette vidéo. Si tu es sur un téléphone, il faut que tu cliques sur la petite flèche. Sinon sur un ordinateur, tu vas voir la description. Il y a un lien, tu cliques dessus et là, il y a une fenêtre qui va s'afficher. C'est complètement gratuit. Tu saisis tout simplement ton prénom et une adresse mail et tu recevras dans les quelques minutes qui suivent euh, un, un, un lien par mail pour accéder à cette vidéo conférence gratuite pour t'aider à avancer dans le développement de ta voix. Alors, ce sont des exercices qu'on va pouvoir faire ensemble. Du coup, eh bien, je te dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao